La chaîne Accor. Notre revendication ici, comme on donne beaucoup de chambres aussi, nous ne voulons pas beaucoup de chambres. En plus, on ne donne pas à manger. À manger, on donne ces madeiros. Ça suffit pas pour nous. C'est pour cela que nous, nous voulons aussi euh, descendre les cadences des chambres. Quand, quand ils descendent les cadences des chambres, après, nous, on va commencer à travailler. Mais comme ils ne descendent pas les chambres, nous, on ne peut pas monter pour aller travailler. En plus, nous, ici, on travaille comme l'esclave. On fait vite, vite. fait vite les chambres. Prior, prior. Les clients sont là-bas en bas. Mais nous, on ne peut pas faire vite, vite pour finir les chambres. C'est pour cela nous, on fait les grèves-là. Tous tout les, les, les, les, les travaux-là, on diminue. Nous, on travaille tranquillement. Nous voulons nous battre jusqu'au bout. Nous, on va commencer à faire les grèves-là jusqu'au bout. Même mais, mais 2023, on est là. Il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Il faut payer.